Comment se libérer d'une relation qui vous fait souffrir Il est vrai qu'il n'est pas facile de se libérer des hantises d'une relation toxique tout d'un coup mais ce n'est pas impossible si vous utilisez une bonne approche. Pour y arriver, je vous exhorte à faire ceci. 1. Pensez à toutes les relations dans lesquelles vous n'étiez pas heureux. Une fois que cela est fait, Essayez d'analyser ce que vous trouviez de si attirant chez les personnes avec lesquelles vous avez vécu ces aventures atroces et associez-les à une cigarette. 2. Si vous êtes actuellement dans une relation qui vous détruit, le fait de l'associer à une cigarette peut vous aider. Il est irréaliste d'arrêter de fumer tant que vous savez pertinemment que vous êtes tenté par un paquet de nicotine dans votre poche. En faisant ce parallélisme, vous comprenez qu'il est préférable de se débarrasser complètement de ce qui vous détruit. Tant que vous ne prenez pas la décision de vous libérer de cette relation toxique, personne ne le fera à votre place. Vous ne serez jamais libre et heureux si vous ne vous débarrassez pas de ce qui empoisonne lentement mais sûrement votre vie. 3. Rappelez-vous que vos besoins sont tout aussi importants que ceux de votre partenaire. Vous voulez certainement que vos désirs soient respectés, que vos paroles soient entendues, que vous soyez valorisés et que l'on prenne soin de vous. En conclusion, si vous rencontrez une nouvelle personne que vous considérez comme votre partenaire potentiel, commencez à prendre des initiatives et notez, de préférence même par écrit, vos erreurs dans vos anciennes relations et les attitudes ou comportements à adopter afin de ne plus revivre les expériences précédentes dans votre nouvelle relation. Mais avant que tout cela n'arrive, tu dois te pardonner et décider de repartir à zéro.